Ah bonjour, je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous donner quelques exemples sur les constellations familiales. Comme ça, vous allez pouvoir peut-être un peu comprendre comment ça se passe, une constellation familiale. Alors, je vais euh, utiliser bah, pour ça mes bouts de papier. Euh, c'est des bouts de papier tout à fait banal, c'est ceux que je prends en général au cabinet. Euh, ça pourrait tout à fait être autre chose. Ça pourrait être des poupées ou des, des objets. Ça pourrait être des, des petits soldats, des figurines. C'est égal en fait, mais c'est vrai l'avantage du bout de papier, c'est qu'on peut nommer les personnes qu que les bouts de papier représentent. Donc c'est pour ça que voilà, je vais commencer par, euh, par euh, utiliser ces bouts de papier pour vraiment montrer comment est-ce que euh, ça, ça fonctionne. Alors, premièrement, j'ai un client qui vient me voir. Euh, ce client s'appelle, disons Didier. Et puis je vais lui proposer de se nommer sur un bout de papier, donc il va marquer, euh, peut-être ce sera moi, peut-être euh, c'est Didier, hein, voilà, moi. Et puis je vais lui proposer aussi de faire une flèche qui va indiquer la direction de son regard, c'est-à-dire que si la flèche se trouve dans cette direction, Didier regarde par là, si hop, il se tourne, voilà. Comme ça. Et puis il a un problème avec des habitudes néfastes, euh, peut-être euh, euh, trop d'alcool ou, ou comme ça, il, il, il a l'habitude de boire un peu beaucoup, euh, il, voilà, il, ça, ça lui pose question, il aimerait peut-être bien changer ça. Alors j'ai commencé par lui euh, proposer donc de se nommer. Une fois qu'il s'est nommé, je vais lui ai proposé de poser ce papier quelque part dans l'espace. Donc ici on peut imaginer que c'est la pièce, c'est mon cabinet, et puis euh, il va pouvoir... Euh, comme c'est comme juste pour lui, disons, placer ce papier comme il se sent. Alors, il va peut-être la placer, je ne sais pas, ici on va dire. Hein. Et puis, je lui proposais de mettre, bon, euh, qui est-ce qui va représenter votre maman, votre mère hein. Alors, euh, il va commencer par nommer sa maman, comme ça, sur un bout de papier. Bien, comme c'est juste pour lui, peut, pour certains euh, chacun a sa façon d'appeler sa, sa maman sa mère, hein? hop, et toujours une petite flèche, de cette manière, on peut savoir dans quelle direction elle va regarder. Et puis, qui c'est qui va représenter son papa Et le client va noter sur le bout de papier, voilà, papa, hein? en imaginant. Ok, et puis une flèche qui représente encore, voilà. Qui symbolise le sens de la direction du regard. Et Donc, euh, il est vrai qu'avec ces trois bouts de papier, hein, euh, qui sont placés dans l'espace, on va avoir quelque chose voilà, qui, selon Didier, selon Didier, va représenter un peu la façon dont il voit la chose. Alors, par exemple, Didier s'est mis là, et puis il va mettre peut-être son papa comme ceci, et puis peut-être sa maman euh, comme cela. Et puis alors ce qui va se passer ensuite, c'est que ça c'est le regard de Didier sur sa constellation, hein, sur comment il imagine, comment pour lui c'est juste comment il se représente la chose. Bon, et pour moi mon rôle ça va être de plutôt venir à confirmer ou infirmer ou apporter des nouvelles, un nouvel éclairage sur cette, euh, cette façon de voir la chose. Alors ce qui se passe à ce moment là, c'est que je prends la place de Didier, c'est à dire que je vais prendre, je vais vraiment me mettre, à l'endroit où il y a le bout de papier, mmh. à cette place-là, et je vais peut-être, voilà, commencer à ressentir, euh, ok, je me sens comme ça, oh, d'un coup, Didier, oh, alors, moi, j'essaie de ne pas, de pas, de pas mettre ce que je pense, hein, ce que, ce que, comme je crois que Didier peut se sentir vraiment, je me mets à l'écoute de ce que je ressens, et de façon un petit peu magique ou par empathie, d'un coup, je ressens, force qui me tient comme ça vers l'arrière. me tire très, très très très très très fort en arrière. Alors, on, pour l'instant on laisse ça de côté et puis je change de place. Et puis je vais prendre, comme il y a une force ici qui traîne Didier, je vais prendre la maman et, et je, je, je vais prendre sa place. Donc je change et je mets, hop, sur l'emplacement de la maman et puis on va voir ce qui se passe. Et en fait la maman Didier, d'un coup, en mettant à l'écoute, Alors je m'aperçois qu'effectivement je regarde Didier et puis j'ai l'impression que je veux le prendre par la main et puis que je veux tout d'un coup oh, l'amener vers justement cette, cette force qu'il retient en arrière tout d'un coup. C'est comme si la maman Didier en fait l'amener la, vers le bas, vers, vers, vers cette force qui, qui l'attire en arrière vers le bas, donc il y a comme une force. Et c'est à ce moment-là qu'on prend donc un troisième papier, n'est-ce pas Enfin, un quatrième en l'occurrence, puisqu'il y a aussi le papa. Et puis qu'on dit, bon, visiblement, il y a quelque chose, un point vers lequel cette maman veut attirer Didier. donc, la maman veut prendre Didier pour l'amener vers cette force. Alors, une dernière étape quand même, on va vérifier où se met le papa. Et puis alors, en mettant le, le, les pieds à l'emplacement du papa, c'est là que euh, je m'aperçois que... Ah ben, le papa, en fait, regarde Didier... Et puis je me sens, j'aimerais aider, mais je sens que je, je, je ne peux pas, je ne peux pas rentrer en interaction avec Didier, en fait, avec ce fils qui est là. Et euh, voilà, j'attends, Alors, je suis presque un peu énervé, mais surtout, voilà, un peu impuissant, je me sens impuissant. Et ça, c'est la position du papa. Ça, c'est une première étape. Grâce à ça, on peut déjà comprendre certaines choses. Premièrement, Didier se... Trompe en guillemets sur le compte de ce papa. cest dire que ce papa, alors qu'on pourrait croire qu'il regarde ailleurs son nom Didier, comme s'il ne s'intéressait pas à son fils, comme s'il ne pouvait pas être là pour lui, en réalité ce papa-là est là pour lui, mais ne peut pas rentrer en interaction. Il, vous, il aimerait, mais il ne peut pas. On remarque aussi que alors que cette mère qui pouvait être voilà, regardante, et peut-être que même euh, au départ Didier ressent voilà, cette énergie, cet apport d'énergie, euh, finit par ressentir finalement il y a une force qui l'attire voilà, vers le bas. Alors il reste à identifier ensuite. Mais pourquoi Qu'est-ce que c'est que cette force Enfin, on n'est pas sûr de pouvoir toujours identifier. Mais à ce moment-là, il se passe quelque chose d'étrange. C'est-à-dire que cette maman va se mettre à regarder un peu au sol. Comme ça, vraiment au sol. Alors quand il y a quelque chose au sol, moi je suis méfiant, je place hein, quelque chose en disant ça, ça veut probablement indiquer le cas de, de, de quelqu'un qui est mort, qui est décédé. Parce que les morts en constellation familiale, en général, ça longe, ça longe par terre. Donc quand quelqu'un regarde au sol, de façon fixe, on peut affirmer avec assez de certitude, dans mon expérience en tout cas, qu'il y a probablement une question de décès derrière. Alors je vais poser la question à Didier, mais, mais qui est décédé Qui est mort et, ou, ou, ou le cas échéant puisqu'en plaçant effectivement un bout de papier je peux aussi prendre la place de, de, cette, de cette force qui semble être euh, par terre de, de, de, de, cette, euh, de cette chose, de, de cette personne et là effectivement sentir effectivement, que je suis à la place de quelqu'un de mort. Et à ce moment-là je demanderai à Didier mais est-ce que tu as une idée de qui c'est Et donc soit bah, j'ai pris la place de, euh, de, cette, de cette force et puis je ressens que je suis couché, je suis hein, probablement une personne décédée, je vais demander à Didier, de qui s'agit-il Soit je vais simplement demander, en voyant cette maman qui regarde vers le mort, mais qui est mort. Et à ce moment-là, euh, tout d'un coup, ça vient à Didier, c'est comme un, quelque chose qui lui vient, il, il se rend compte que, mais oui, mais c'est mon grand-père qui est ici. Et c'est en fait le papa de sa maman, simplement. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé Alors, je juge là, oui, c'est le, le, le papa de ta maman, bon... Qu'est-ce qui s'est passé Alors je lui demande, ah oui, c'est le, le, le papa de ta maman, bon, mais que, comment, dans quelles circonstances est-ce qu'il est mort Et c'est là qu'en fait Didier m'apprend que simplement son grand-père euh, maternel est mort d'une cirrhose du foie et que, euh, que lorsqu'il est décédé, eh bien, il avait moins d'une année et que euh, sa maman était très triste. Et ce qu'on peut conclure par rapport à ça, c'est que euh, Didier semblait euh, être associée par sa maman comme une espèce de, euh, de consolation et en même temps probablement que pendant cette période de deuil il est possible qu'elle euh, qu ait particulièrement ressenti de, de, de souffrance liée à ses chagrins, liée au deuil et puis euh, peut-être qu'il y a une partie de Didier qui a été identifiée en fait à, à son grand-père et vu qu'une partie était identifiée. Au final, dans sa vie, il y a des schémas qui sont mis en place de façon plus ou moins inconsciente qui font que cette histoire se répète, se rejoue. Alors, ça c'est un peu déjà prendre conscience de la situation. Pour Didier, c'est déjà une première parce qu'on apprend deux, trois éléments, des choses peut-être auxquelles il n'avait pas pensé. Et peut-être aussi euh, dans ses interactions, peut-être qu'il peut se rendre compte que ah, il y a quelque chose quand même qui, qui paraît un peu bizarre, un peu toxique. Est-ce que c'est vraiment à moi de prendre cette place Parce que m'amener près de mon grand-père ça a du sens euh, si je dois l'honorer, par exemple, de, de, de, de lui rendre hommage quelque part, bien sûr. Alors, mais est-ce que c'est ce que cherche la maman Ici, cette maman l'amène et puis est même prêt à le coucher près du grand-père, comme s'il devait prendre sa place. Et ça, ici, c'est une dynamique qui n'apportera rien de bon. C'est un peu du poison pour l'âme. Euh, je dirais qu'aucun aucun, n'est gagnant dans cette situation, pas même le père. Et c'est là que euh, je vais proposer de mettre un peu d'ordre, c'est-à-dire de bah, remettre les choses un peu à leur place par des phrases très simples mais qui parfois peuvent être très douloureuses. Bon, d'abord ici, j'imagine comme ça que pendant la séance, Didier est d'abord pris d'émotion parce que euh, retrouver ce, ce grand-père qu'il a, qu a toujours eu, eu dans son cœur finalement, mais qu'il mais qu a très peu connu et qu'il a connu vraiment tout petit euh, enfant, de, de retrouver comme ça une, une, une, une, la, la place du tout petit près de son grand-père, c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émouvant. Et puis, euh, puis peut-être après, on va essayer d'amener une autre dynamique. Alors la première, L'invitation que j'aurais par rapport à Didier, ce serait de dire à son grand-père, euh, en le nommant de la façon dont il avait l'habitude, ou comme il pourrait l'appeler, par exemple, grand-papa, je ne sais pas, grand-papa. On pourrait rajouter que hein, c'est grand-papa, comme ça on comprend mieux. Voilà. Euh, Peut-être qu'il peut aussi lui dire euh, « tu es, tu es mort et je suis vivant ». Parce que comme ça, ça remet les choses dans leur contexte. Et si la force de cette maman est trop, euh, trop forte et trop, voilà, quelqu'un que, que, ramène Didier vers son papa, alors que ce n'est pas sa place, Didier pourra dire à sa maman, « Maman, je laisse ceci entre tes mains. Ce n'est pas ma place et je ne suis pas responsable. Et je te laisse auprès de ton, ton papa. » « Si tu dois partir avec lui, je te laisse partir. » Ça, c'est encore une autre phrase, puisqu'on on voit que cette maman lui vient aussi se coucher près de, ce, près de son papa, et c'est une manière pour elle de faire le deuil. Il faut accepter que sa propre maman puisse vouloir rejoindre même son, son propre père. Et puis, la, deux, la troisième chose, c'est peut-être simplement l'inviter à se détourner. Voilà, se détourner, et peut-être prendre sa propre vie en main. Ça, c'est l'avis la, la de Didier. Et puis vraiment prendre sa propre vie en main, plutôt que d'être euh, pris finalement dans cette histoire qui appartient surtout à la mère. C'est ses chagrins, c'est ses chagrins, c'est son deuil. Et pour aussi dire à sa mère, euh, au, au lieu de... Là, là on serait un peu dans une configuration si voulait euh, aider absolument sa maman à se relever, par exemple, à dire oui, maman, je suis, euh, je suis prêt à tout pour toi. Oui, je ferai tout pour toi. Je suis même prêt à mourir à la place à la place où tu me veux, c'est-à-dire mourir. Alors que bon, ben, pas, ça n'est pas le souhait cette, de, de, de, de, ni de Didier, ni de cette maman, ni de personne, mais inconsciemment il y a eu des schémas où peut-être la, la, la mère a mis euh, Didier à, à, certaines, à certaines places, par exemple en faisant un petit peu l'enfant par rapport à Didier, puis Didier a dû s'occuper d'elle alors que c'était un petit enfant. Euh, il y a des moments où Didier a dit Oui, oui, oui, bien volontiers, bien volontiers, maintenant je vais m'occuper de toi et même peut-être à la place de ton papa. Alors, quelque part, il récupère un peu cette, ce poids euh, qui est en fait très lourd pour un petit enfant, qui est d'ailleurs impossible à porter en réalité. Mais euh, les, les schémas continuent et nous entretenons comme ça de nombreux schémas. Un rapport entre notre famille d'origine et puis euh, notre vie de tous les jours, notre vie courante. Ces habitudes néfastes du grand-papa, qui, qui a effectivement eu un problème de cancer du foie, euh, se, se répètent dans la vie de Didier, le fait de se détourner de dire « Maman, je laisse ça entre tes mains et je me retourne vers ma propre vie », eh bien, ça ici, c'est une dynamique qui va être intéressante et dans, euh, dans laquelle la mère pourra faire son deuil, lui pourra pleurer tout ce qu'il a pleuré vis-à-vis -vis du grand père, qu'il a envie d'honorer, euh, ou de ce, de ce deuil ou peut-être pas, peut-être hein, peut n'y um, peut qu a que le deuil est déjà fait dans son cœur pour le grand papa, mais voilà. Cette situation, elle peut être très douloureuse parce qu'elle va venir réveiller des tas de choses, et puis euh, il va peut-être euh, Didier va peut-être après cette séance se rendre compte de certaines voilà dissonances qu'il y a entre euh, bah son, son statut d'enfant de, et puis cette maman qui l'a amené finalement à venir s'occuper d'elle. Et cette dissonance-là, ça va être valable pour sa maman, mais aussi pour d'autres personnes dans sa vie, parce qu'il va avoir le reflet de des habitudes qu'il avait lui-même et qui, qui se sont reflétées dans différentes situations de sa vie, avec des amis, peut-être avec une partenaire, euh, ou, ou son, sa, sa femme, ou son ex-femme, sa conjointe, sa copine, euh, une collègue de travail, ou un collègue de travail, ça peut. Euh, ici, on a une dynamique qui, qui va changer. Il va falloir bien... Que Didier apprenne à respirer euh, en comprenant, en prenant conscience, en accueillant en fait toutes ces émotions, toutes les données de cette, euh, cette équation là, qui est un petit peu nouvelle, puisqu'on essaye un pas de danse un petit peu différent. Et là où il y aura peut-être encore un autre bénéfice, c'est qu'un papa qui était ici et puis qui pouvait pas euh, rentrer en, en interaction, enfin apporter de la force en fait à son fils, apporter de l'amour, du soutien peut-être. Eh bien, ici, il va pouvoir retrouver un petit peu plus de place. Parce il n'y aura plus cette, euh, cette force magnétique que, que la mère fait peser sur euh, cet enfant. Et ça, euh, ça veut dire peut-être pouvoir un peu mieux prendre son papa dans son cœur. Et ça, je pense que la, la dynamique la plus intéressante, ce serait encore que Didier puisse dire « Papa, j'ai besoin de toi » ou « auprès de toi, j'ai une bonne place ». Car effectivement, là, dans la situation, moi j'ai senti plutôt un papa qui était là pour aider, apporter voilà, de l'aide, de l'énergie. On aurait pu imaginer des tas de situations différentes. Mais ici, voilà c'est la dynamique qu a, que je peux voir dans, cette, dans cet exemple. Alors, à la fin de la séance, euh, j'invite Didier à reprendre… Chacun des, chacun des papiers de la séance, hein, de, chacun des membres de sa famille, et en faire ce qu'il souhaite, c'est-à-dire les brûler ou n'importe quoi, quoi d'autre. C'est son histoire, c'est vraiment important que ce soit lui qui reprenne ça en main. Voilà, ça c'est un exemple. Bon, bref, je vous montre un autre exemple. Ici, j'ai une cliente qui s'appelle Valérie. Valérie, elle a un problème, euh, c'est que, elle, euh, en fait, chaque fois qu'elle a un emploi, assez vite, il y a une certaine lassitude, voire même un énervement qui vient vis-à-vis -vis aussi de ses collègues de travail, de sa hiérarchie, mais très vite, elle n'a pas du tout envie de garder euh, son, son emploi. Donc, euh, elle vient parce qu'elle commence à trouver, voilà, c'est la quatrième fois que ça arrive en très peu de temps, euh, qu'elle euh, bah, qu perd son emploi, parce qu'elle euh, qu quitte son emploi puisqu'elle n'en veut pas. Et pourtant, elle y pense, elle croit vraiment que ça va être bien cette fois, et puis bah, au final, non, euh, ça se passe très mal. Alors, on prend Valérie. Et puis je lui dis ben Valérie, voilà, nommez-vous sur un bout de papier peut-être. Et puis euh... voilà, alors ça, ça pourrait être, elle pourrait s'appeler, il faut qu'elle s'appelle de la façon dont c'est juste pour elle. Hein. Valérie, euh, peut-être elle va écrire moi, peut-être elle va écrire je, peut-être elle va faire un dessin, pourquoi pas. Donc c'est pas trop compliqué. Voilà, c'est juste quelque chose pour symboliser pour qu'elle se représente elle-même. Voilà. Et puis une petite flèche qui va représenter voilà son regard alors ça, pourrait, ça peut être un morceau de papier mais ça pourrait être aussi euh, si on est dans un groupe euh, de constellation à ce moment là je dirais ok, qui va te représenter parmi les participants et puis Valérie va pouvoir choisir une personne et puis la personne va se lever va se mettre à représenter Valérie un peu comme euh, je vais faire ensuite parce que moi en séance individuelle avec les morceaux de papier je lui dis de, placer, de se placer dans l'espace donc là on peut imaginer que c'est mon cabinet hein. et puis ici euh, elle va peut-être voilà, venir se placer ici ok Valérie se met ici. Alors, je m'interroge, je me dis, d'accord, qui va représenter un travail Alors, euh, non, ça c'est... Moi, moi j'ai un morceau de papier. Hein, dans un groupe, je pourrais dire, voilà, qui va représenter euh, ce travail Un, un de tes, travails, un, de tes un de tes emplois. Ici, on va prendre plutôt un morceau de papier qui va représenter. Et puis, je vais prendre la place de chacun des protagonistes. Alors, je vais mettre d'abord à la place de Valérie. Et à la place de Valérie, oh, je dois pas tourner l'écran, donc je me mets à la place de Valérie, et à la place de Valérie, comment est-ce que je me sens, vis-à-vis -vis de cet emploi, beaucoup de colère, beaucoup de colère, énormément de colère, et là je peux demander mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce travail et... Comme, un, comme dans les postes précédents, elle va dire « Oh non, mais euh, c'était enfin, des choses qui n'ont pas l'air de la mettre en, fait, en colère, euh, pas des choses si graves que ça. » Alors, je m'interroge et je sais qu'en constellation familiale, il y a un grand principe, c'est que quand on, comme on embrasse un travail, euh, c'est la même manière, on embrasse sa mère de la même manière en fait. On embrasse sa mère comme on embrasse un travail, on embrasse sa mère comme on embrasse la vie, de l'argent. De la nourriture ou tout, tout, tout ce qu'il y a à prendre dans la vie, c'est lié à nos schémas relationnels vis-à-vis -vis de notre maman. Alors je dis, bon, qui va représenter ta maman Alors on va laisser le travail de côté, et puis Valérie va soit choisir quelqu'un, soit écrire sur un bout de papier, voilà, maman. Alors peut-être une aussi, c'est en groupe, il y a une personne qui va se lever qui va représenter la maman, et qui va se mettre à ressentir, va se mettre un peu au diapason en prenant la place de la maman, en représentant la maman de ce que ressent cette maman et cette maman se met hop voilà par exemple juste en face ou bien Valérie va peut-être la placer euh, euh, peut-être comme ça et puis moi je vais venir prendre en tant que constellateur pour venir goûter un petit peu cette place là, je vais prendre la place de cette maman et très vite, ben je m'aperçois que non en fait c'est pas cette place, cette maman se mettrait plutôt en face de Valérie. et si elle est en face de Valérie, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que si je me remets dans la peau de Valérie, à ce moment-là, je ressens quelque chose de l'ordre, de une hésitation, une hésitation profonde, très profonde, et je demande, mais, euh, parce que vraiment, là, on, on parle ici souvent de, de petite enfance, de la petite enfance. Euh, la petite enfance, voire de la très petite enfance, voire des fois justement de la gestation. Alors je m'interroge, je me dis, mais comment s'est déroulée ta naissance Est-ce que euh, la grossesse, etc., comment ça s'est passé Et Valérie me dit, ah mais euh, je crois que je suis né avec le cordon autour du cou. Et là, ici on a une clé très importante, parce que en fait, du point de vue d'un bébé qui est euh, dans le ventre de, de, de sa maman et qui en sortant se fait un peu... Étranglé par ce cordon, alors c'est absolument inconscient, instinctif, ça n'a rien de personnel ni quoi que ce soit, mais à ce moment-là, ce bébé se dit. « Ma maman essaye de me tuer ». Et en fait, en même temps qu'il y a un mouvement comme ça vers la vie, un élan vers la vie, et eh bien il y a en même temps un élan qui, voilà, qui tire vers la mort. Et ça, pour le bébé, c'est affreux. Bah, il peut avoir manqué d'oxygène et il peut avoir un, un tas de problèmes. Mais comme je disais avant, on embrasse un travail comme on embrasse sa mère. Donc, ici, c'est même difficile ce mouvement vers la mère, puisqu'il y a eu cette sensation que « maman voulait me tuer ». Mais c est, c est, bon, ici, c'est vraiment quelque chose de, de, de profond, d'inconscient, et qui pourtant pèse tous les jours dans la vie de Valérie, parce qu'à euh, à ce, ce point premier de, de, de, de son existence, enfin, à ce point premier juste après sa naissance, disons, eh bien, elle a eu ce sentiment très fort de. Oh, elle a failli y passer, au final. La première invitation par rapport à Valérie, ça va être qu'elle prenne sa place en face de sa maman, et puis de lui dire. Chose de, une phrase terrible, hein, c'est une phrase terrible, c'est « tu m'as abandonné, tu m'as abandonné, tu as, tu, tu, as, tu as voulu me tuer, tu voulais me tuer, ça, voilà, ce genre de phrase, tu m'as abandonné, tu as voulu me tuer. » Et intérieurement, en même temps qu'elle prononce ces phrases, et toute qu'elle arrive à, pro, à prononcer ces phrases très fortes, en respirant, en calmement en accueillant ce qu'elle ressent, c'est comme pour venir goûter, c'est quelque chose qu'on essaye, c'est un pas qu'on fait ensemble, qu'elle puisse se dire intérieurement de son cœur d'enfant, j'ai besoin de toi. Car en réalité, la dynamique sous-jacente à ce « tu m'as abandonné », c'est « j'ai besoin de toi ». Et en réalité, puisque ce bébé a, a ressenti ce, cet élan qui était peut-être interrompu, ce cordon autour du cou qui a failli la tuer, le, la tuer alors euh, il y a... Pu être difficile, ça, ça a pu être difficile dans sa vie, dans son enfance et dans sa vie en général, de venir se nourrir de la force de sa maman. En tant que femme, c'est très important de venir... Pour pouvoir prendre sa force de femme auprès de son clan de femme, sa lignée de femme, et notamment sa maman, mais c'est aussi voilà, notre, la, la, première, la première matrice euh, accueillante, donc c'est aussi dans sa vie de tous les jours que va se refléter tout un tas de situations où elle aura l'impression de vouloir prendre et puis ensuite de finalement de rejeter, parce qu'il y aura ces peurs très inconscientes de revivre cette, cette mort euh, présumée, enfin cette, programmée. Quoi. Donc ici, mon invitation, ça va être de faire ce pas-là. Voilà, Peut-être peut-être c'est un, peut un premier pas qu'on va pouvoir faire avec Valérie, peut-être que c'est un petit pas, peut-être qu'au contraire, il va y avoir un travail très profond qui va sortir de ça, parce que euh, quelque part, c'est un, un travail voilà, qui fait sortir de sa zone de confort et qu'ici, on accueille bien tous les aspects, si on arrive à dire un grand oui à ce qu'on peut voir là dans cette constellation familiale, il va vraiment il y avoir une grande libération. Le fait même de, de voir et de réaliser à quel point euh, cette, cette, cette relation-là influence notre vie au quotidien, ça va avoir un effet et ça va avoir une modification. Et c'est vraiment ça euh, en ça que c'est bénéfique et thérapeutique les constellations familiales, bien que c'est un outil parmi tant d'autres. Hein, euh, c'est pas, pas toujours un outil d'analyse mais ici, l'analyse de cette dynamique cachée va permettre voilà, un renouveau, essayer peut-être quelque chose de différent. Puisque, hein, je rappelle qu'au départ, Valérie pense que ça va ment. Euh, et plutôt auprès d'elle, ben, en réalité, j'imagine que si je me mets à la place de la maman, c'est très difficile de venir, de, de sentir prise euh, dans le cœur de la fille, en fait. Hein. Comme si euh, la fille euh, manquait de respect, ou, ou... Enfin, voilà, il peut y avoir des, des sentiments de quelque part d'être un peu... Euh, voilà, de ne pas pouvoir euh, donner, de ne pas, pas être bien reçu, de ne pas être bien accueilli. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui, réellement, dans la relation, va couper un peu l'élan et ce qu'on essaie de rétablir au final c'est vraiment ce mouvement de vie quelle que soit la situation d'abord avec effectivement la famille parce que c'est euh, les premiers instants de la vie, les, notre petite enfance et, et, et, et l'enfance en général euh, voilà qui vont influencer sur la suite de notre existence après il y a toutes les rencontres hein, qui, euh, qui nous forgent et qui nous font euh, devenir qui on est euh, après c'est sûr que la majorité des schémas que, euh, je, pour lesquels j'essaie je, de venir en en, en assistance, là, en, au travers des, des constellations familiales, eh bien, on peut les, clairement les, les remettre dans un contexte en rapport avec voilà, la, la, la famille d'origine. Et, et parfois, bah, c'est la famille actuelle avec les enfants. Hein. C'est sûr que euh, quand on a pu prendre, comme Valérie, euh, bien mieux sa mère, alors, quand les enfants de Valérie euh, ressentent euh, la. La force en Valérie, finalement, ils peuvent aussi venir l'apprendre, et ses euh, deux enfants, son, son fils et sa fille, imaginons, eh bien, vont retrouver une meilleure place, euh, un, un, un, meilleur, un sentiment vraiment de, de, de plus de plénitude, de plus d'amour qui circule entre les personnes. Et ça, c'est aussi très bénéfique pour finalement travailler sur sa famille actuelle, c'est-à-dire ses enfants. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que j'ai été assez clair, c'est pas toujours évident, c'est plus sympa de venir le vivre finalement, et puis euh, je vous invite vraiment à venir me, bah, me contacter si vous voulez faire un travail en constellation familiale, c'est avec grand plaisir, j'adore ça, j'en ferai toute la journée, et youpi youpi, <rire> non mais voilà quoi, <rire> moi j'adore ce boulot, j'adore ce boulot, je le prends, il est trop bien, c'est trop bien ça, c'est ce que je fais de mieux en plus, allez, à bientôt.